Banana, Gaya, C'est cela ma prière. Seigneur. Est-ce que des voix peuvent encore se lever pour bénir le Seigneur Bénir. la terre oh, oh. nous lévons nos mains pour t'adorer prince de paix au milieu de nous Jésus au milieu de nous Jésus Christ en encore toi, tu réponds ta gloire tu, tu, tu réponds tu répands ta gloire dans les et cieux et sur la terre nos mains s'allent vers toi pour les vents dans bas, pour t'adorer, bien Au milieu de nous, au milieu de nous, Jésus, au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui es, qui es, qui es, qui es, qui es, qui es, qui es, qui es, pas es, qui Malas, malassina, O mote maé, Sué, aiguille, sué, aiguille, sué, bote, la la la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 joie de se retrouver dans la maison du Seigneur. Non, je ne sais pas. Moi, j'ai une telle joie lorsque je suis dans la présence du Seigneur. J'ai une telle joie lorsque je suis dans la présence du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous étions là depuis le dimanche sur ce thème. Investir pour le royaume. Amen ah, En tout cas, je dois Je dois reconnaître que ma Ma planification a été A été bouleversée Parce que ce qui était Prévu pour euh, N'être dit que le dimanche euh, Nous continuons à le dire euh, Jusqu'aujourd'hui Donc il y aura forcément des choses Que nous avions prévu de dire Que nous ne dirons pas Que le Seigneur nous aide à a donner l'essentiel de, de cet enseignement Et il est important que l'église soit enseignée Nous sommes donc dans notre séminaire A pour thème investir pour le royaume Et nous étions encore dans le premier point qui est aujourd'hui à sa troisième partie, la notion des récompenses. Ça sera donc la notion des récompenses 3. Nous avons les mêmes passages que nous avons lu, parce que c'est au fait le même point. Matthieu 6, 19 à 21 et Apocalypse 22, 12. Matthieu 6, 19 à 21. La Bible dit ceci. N'amassez pas pour vous des trésors sur la terre, « Où les vers et la teigne les consument, où les voleurs percent les murs et dérobent. Amassez-vous plutôt des trésors au ciel, où ni les vers ni la teigne ne consument, où les voleurs ne percent pas les murs, ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Apocalypse 22, 12. « Et voici, je viens rapidement... » Dans une autre version, il est dit, je viens très bientôt et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon son œuvre. Ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon quoi Selon son œuvre. Nous avions dit le dimanche et nous l'avions redit hier que le salut était gratuit le salut était un don gratuit de Dieu. L'homme n'a aucun effort à fournir pour cela parce que sur la croix Christ a pourvu à notre salut. Cependant, nous avons dit que si le salut était gratuit, les récompenses, elles dépendaient de ce que nous ferons ou ne ferons pas. Amen. Et lorsque nous lisons ce passage d'Apocalypse, Dieu dit qu'il revient bientôt, Jésus dit qu'il revient bientôt avec sa récompense pour donner à chaque homme selon, non pas selon sa grâce. <rire> Amen. Le salut, c'est un charisme, c'est euh, un don gratuit, grâce, n'est-ce pas Vous connaissez, vous de la bonne kinkanda, vous connaissez charisme, euh, don gratuit, n'est-ce pas le salut est un charisme, un don gratuit. Mais les récompenses, les saluts nous l'avons par grâce, n'est-ce pas Alors que les récompenses nous l'avons par ce que nous faisons. Jésus dit, je reviens bientôt et je donnerai à chacun, non pas selon ma grâce, mais je donnerai à chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il aura fait. Amen. Selon ceux. Qui l'aura fait. Et hier, nous avons commencé à répondre à certaines questions. Pourquoi devons-nous être récompensés Parce que Dieu est fidèle. Il n'utilise jamais quelqu'un sans le récompenser, sans le payer. Parce que Dieu est juste. Amen. Parce que Dieu... Et juste, si les hommes sont injustes au point de te faire travailler sans te donner ton salaire, Dieu lui dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et il y a beaucoup de choses que nous, nous avons prévues dire, je ne sais pas si d'ici la fin de la semaine, nous... Le diront, l'apôtre Paul dit même qu'on n'amuselle pas les bœufs lorsqu'ils foulent le grain. C'est-à-dire que Dieu sait que même lorsqu'il utilise un bœuf, il ne va pas compter. Non, non, non. Il sait que celui qui travaille a droit à sa part dans ce travail. Nous, nous en parlerons sûrement. Et nous une autre question qui était posée, c'est de savoir comment. Nous gagnons les, les récompenses et nous avons répondu euh, à, à plusieurs autres. Mais le premier élément, nous reviendrons encore là-dessus avant la fin de la semaine, c'est que lorsque nous travaillons dans le sang des dieux, lorsque nous travaillons pour gagner des âmes à Dieu, là forcément tu as ta récompense. Parce que la mission c'est le cœur des dieux. La mission c'est le cœur même des dieux. C'est pourquoi la dernière recommandation que Christ a faite à ses disciples afin de partir concernait la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, celui qui fait la mission, il est assuré d'être payé par Dieu parce que là, il travaille pour Dieu. Amen. Faire la mission, c'est-à-dire parler de Jésus. Gagner des âmes pour le Seigneur, c'est s'engager dans l'armée de Dieu. Et quiconque est engagé dans l'armée de Dieu à ah, sa solde, ça c'est connu, c'est sûr. Malheureusement, les enfants de Dieu passent à côté de cela. Nous nous préoccupons de beaucoup d'autres choses alors que nous laissons ce qui nous génère des bénéfices, ceux qui nous génèrent des, des, des récompenses. Et puis, il y a eu et que nous pouvons faire lorsque nous donnons aux serviteurs lorsque nous donnons à l'œuvre de Dieu lorsque nous soutenons nous soutenons les pauvres lorsque nous donnons à ceux qui, qui pour qui de qui nous n'espérons pas recevoir quelque chose le Seigneur nous récompense à cause de cela et d'autres aspects nous continuerons à en parler pendant la semaine. La troisième question posée est celle de savoir quand est-ce que nous recevons ces récompenses quand recevons-nous ces récompenses et à cette question nous avions déjà répondu que ce soit le dimanche ou hier en partie nous devons savoir que les récompenses de Dieu commencent sur la terre Amen. parce que quelqu'un peut dire non bon comme, comme on a dit investir pour le royaume c'est que on ne va parler que du ciel. Oui, on parlera du ciel, parce que c'est ça notre destination, c'est ça notre finalité. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les récompenses des dieux ne commencent pas au ciel. Les récompenses des dieux commencent sur la terre. Comment ce Dieu-là peut me garantir qu'il me donnera des récompenses au ciel s'il est incapable de me récompenser sur la terre? Le Seigneur commence par nous récompenser sur la terre. Nous commençons par recevoir nos récompenses dans cette vie ici, de notre vivant. Dieu nous bénit pour nos bonnes œuvres, déjà sur la terre, pendant que nous sommes vivants. Dans Marc, le chapitre 10, à partir du 28e verset, nous connaissons très bien ce passage. La Bible dit, « Pierre se mit à lui dire, à dire à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci Des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres Avec des persécutions Et dans le siècle à venir, la vie éternelle Le contexte c'est que Jésus s'adressait au jeune homme riche Nous en parlerons je pense le, le jeudi Jésus parlait au jeune homme riche Qui lui dit « Maître, je vais te suivre » ainsi de suite Jésus lui dit, euh, fais ceci, fais cela. Il dit, oui, tout ça là, je fais. La Bible dit que Jésus l'aima. Jésus l'a apprécié. C'était quelqu'un de pieux. Il priait, oui. Il craignait le Seigneur, oui. Il marchait dans la toiture, oui. Et puis Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as. Et puis suis-moi. Distribue les biens aux pauvres et suis-moi. Et là, en ce moment-là, on a vu que ce homme était devenu triste. Et c'est de là qu'est qu est sortie la conversation selon laquelle il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Et même les disciples commencent à se poser des questions. C'est que nous, nous avons fait une fausse affaire ici. Nous avons suivi ce jeune homme. Et là, je commence à entendre qu'il dit à, à cet homme-là d'aller tout vendre. Vous savez que nous, là, il n'y a pas d'espoir. Et comme... D'habitude c'était Pierre le plus courageux Pierre lui pose la question il dit, Maître, mais quand sera-t-il alors de nous qui avons tout quitté déjà Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi Qu'est-ce qui nous arrivait Et c'est là dans sa réponse Que le Seigneur, le Seigneur dit qu'il n'y a personne Qui est quitté pour Jésus et pour l'Évangile sa famille sait bien et qu'il ne puisse en recevoir au centuple. Déjà, une première bénédiction au centuple c'est que si euh, dans, dans ma famille j'ai euh, trois, comme moi j'ai trois frères et sœurs j'en ai plus de 600 à travers vous n'est-ce pas? c'est pas au centuple c'est mon frère c'est ma soeur, amen Oh, tu ne crois pas que celui qui est assis à côté de toi, c'est ta sœur Qui n'est pas mon frère ici Ou ma sœur Qui ne l'est pas Donc, je peux déjà dire que j'ai reçu de la part de, du Seigneur plus de frères que j'en avais. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'Église est une famille. L'église est une famille et l'église est une bénédiction pour chacun de nous. Bien-aimé, ton frère, ta soeur qui est à côté de toi est une bénédiction de Dieu pour toi, est une richesse. Je ne sais pas. Le Seigneur m'a personnellement parlé à une certaine année. Il me dit que tu auras autour de toi des personnes qui seront une bénédiction pour toi, dont tu tireras beaucoup. Et à partir de ce jour-là, je considère toute personne que le Seigneur m'a permis de connaître à l'église comme ayant des choses de Dieu pour moi. Amen. Nous passons à côté des richesses que Dieu a placées à côté de nous, parce que nous sommes aveuglés. Je peux être abattu, j'ai mon frère qui sort une parole qui me fortifie. N'est-ce pas une richesse Je peux venir triste. Mais je vois quelqu'un, sa manière, il y a des gens, il ne te parle pas, il ne pas la parole. Mais seulement sa manière d'être à l'église, sa manière de dire Amen, sa manière de chanter, sa manière de danser t'encourage. Tu te dis que tu as des problèmes sérieux. Tu rencontres à l'église quelqu'un qui a des problèmes plus sérieux que toi, mais qui est dans la joie. Et si tu te dis, oh, mais si lui est dans la joie, à combien pour forte raison Moi. Amen. Toi, tu te plains que tu n'as plus beaucoup de chaussures, tu, de paires de chaussures. Tu n'en as que cinq. Et puis, tu viens, tu trouves quelqu'un avec sa patte mounokwangando, mais melanzambe. C'est pourquoi ceux qui disent que non, je ne viens pas à l'église, l'église et ça monter ma mouture du reste, ce n'est pas un verset biblique. La Bible ne dit pas que l'église, c'est le cœur de l'homme. La Bible dit que c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Temple, ce n'est pas l'église. L'église, c'est nous. Le temple, c'est le bâtiment. L'église, c'est nous. Quand tu pries seul chez toi là, tu n'entends pas la main de ton frère. Amen Quand tu pries seul chez toi Tu n'es pas encouragé par la danse du frère Il y a des gens qui ont appris à danser à l'église Quand il est venu il était timide Et puis à force de venir Il a un voisin qui Des fois quand il danse il bouge Et puis là ça l'encourage Mais nous nous encourageons à l'église Tu es une richesse pour moi. J'ai des choses à tirer de toi. Il y a des choses que Dieu m'a donné, mais il les a placées dans mon frère. C'est à moi de comprendre qu'il y a une richesse pour moi dans l'autre. Oh, bien-aimé, tu as des choses pour moi. Il y a des choses qui me sont destinées, que Dieu n'a pas mises en moi, mais que Dieu a mises en toi. Mais c'est pour moi. C'est pourquoi je dois te protéger. Nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Je ne sais pas si quelqu'un me. C'était pas prévu ça. C'est pas la leçon d'aujourd'hui. Mais comme Dieu me donne ça, nous devons nous protéger. Regardez Samson. Samson était une bénédiction pour Israël, mais Israël n'a pas su les protéger ses parents n'ont pas su les protéger quand il leur dit je vais poser une prostituée, à mon fils allons ah nous partons je vais faire ceci mon fils partons. non je dois te protéger parce que tu es une richesse pour rédiction pour moi ce qui C'est pourquoi, des fois, si tu me vois, je suis dur envers toi. C'est parce que je sais que tu es une bénédiction pour moi. La question qui nous est posée est de savoir quand. Nous avons dit que Dieu nous récompense de la manière dont il juge opportune de le faire. Le moment et la manière dont nous recevons ces récompenses dépendent uniquement de lui, Selon nos besoins. Que je reprenne. Dieu nous récompense de la manière dont il juge opportune de le faire. Le moment et la manière dont nous recevons ces récompenses dépendent uniquement de lui, mais selon notre besoin sur la terre. Je ne parle pas de vie, je parle de nos besoins. Bien aimé, Dieu connaît nos besoins. Deux fois, nous, nous pouvons avoir des envies. Il y a une différence entre envie <rire> et besoin. Amen. Les enfants aiment beaucoup les sucreries, n'est-ce pas? Biscuits, bonbons, chocolat. Est-ce un besoin pour eux? Non, c'est juste une envie. Mais leurs besoins, ce sont des légumes, ce sont des fruits. Et le parent connaissent quels sont les besoins pour que cet enfant grandisse bien. Il faut équilibre, jus, fruits, légumes, ainsi de suite. Même pendant qu'on est en train de le faire manger, il pleure, mais il laisse ça pas Pourquoi Parce que c'est un besoin. Dieu connaît nos besoins. Et nous en, nous en parlerons peut-être le jeudi. Jésus dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent car votre Père... C'est que vous en avez besoin. Dieu connaît nos besoins. Et il nous récompense en fonction de nos besoins. J'ai dit hier que c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il doit nous récompenser. Ce n'est pas automatique que parce que j'ai donné aujourd'hui, demain, je prends ça. Non. Je peux faire quelque chose aujourd'hui. Dieu me récompense 20 ans après. Ce n'est pas en retard Mais il me garde ce qu'il me garde Parce qu'il sait qu'aujourd'hui s'il me donne Je n'en ai pas besoin aujourd'hui J'en aurai besoin dans dix ans C'est pourquoi quand il faut faire le bien Fais-le Quand il faut servir Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur Te le rendra Peut-être au moment où tu t'attends Le moins Peut-être au moment où tu t'attends le moins Je connais un un serviteur. En tout cas, il a soutenu beaucoup de jeunes gens qui étaient dans, dans les problèmes pour les études sans sans arrière-pensée. sans Bon, lui, Dieu lui a rendu dans ce même domaine. Sans arrière-pensée, il soutient, j'ai des problèmes à l'université, il paye le minévales. il fait ceci, il fait cela. Et puis, pendant, plusieurs pendant qu'il faisait ça, lui, ses enfants étaient euh, des toutes petites filles. Et puis ces enfants obtiennent le diplôme. Quelqu'un décide aux États-Unis de prendre en charge les études de ces enfants. Il ne paye rien, même pas les frais des visas. Quand tu peux faire le bien, fais-le. Mais comme nous avons dit hier, ne le fais pas en attendant de recevoir en retour quelque chose de la part de ces personnes-là. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Fais-le parce que Dieu te commande de faire le bien. Et quand tu le fais, n'écris pas sur les toits. Si tu fais ça, Dieu va te montrer que ce n'est pas toi. Il va te péméniser et il prend des petits-enfants qui vont contribuer et puis l'œuvre avance. C'est Dieu qui choisit la manière, c'est Dieu qui choisit le moment. Je peux poser tel acte, Dieu ne me récompense pas forcément dans, un, dans, dans une bénédiction dans le même domaine, mais plutôt dans un autre aspect. Amen. Je peux soutenir quelqu'un, par un moyen financier, mais Dieu me le rend euh, par une guérison par exemple je peux servir je n'ai pas encore parlé du service nous parlerons du service je crois demain je peux servir et Dieu me le rend dans la santé moi j'en ai été témoin en 2000 j'étais très malade quand je parle de la maladie c'est pas la malaria c'est occlusion intestinale terrible, deux jours à dans un centre médical en sans solution on revient on revient à la maison le mardi, mardi ou mercredi, juste en transit pour aller aux cliniques universitaires. Quelle pluie sur Kinshasa J'ai déjà donné ce témoignage, je faisais des hoquets, okay. j'étais en train de partir, je n'arrivais même plus à prier. Tu commences la prière et puis euh, tu te perds, tu te réveilles. Donc je commence à voir de tout, je suis en train de partir. C'est pourquoi j'ai dit, et je dis très souvent... Lorsque vous avez la possibilité de prier Priez Parce qu'il y aura un jour Où tu auras l'envie de prier Mais tu n'auras pas la possibilité J'ai vécu ça J'ai la volonté de prier J'étais enfant de Dieu Je serve Mais chaque fois que je veux prier Tu commences Seigneur je te bénis Et puis tu te réveilles J'étais en train de prier Ce n'est pas que Zola Lananko Mais au aux kende. Arriver aux urgences, la nuit dans les cliniques universitaires, coucher là sur un lit, on met des sondes partout, sondes nasales, sondes urinaires, perfusion, tout cela. J'entendais seulement la prière de ma mère. Parce que moi, je n'arrivais plus à prier. Elle répétait, elle ne disait pas beaucoup de choses, elle répétait la même chose. « Seigneur, souviens-toi de mon fils, ne serait-ce que pour ce qu'il fait pour toi à l'église. J'étais dans une église où le pasteur pouvait se réveiller, il ne s'occupe même pas que Mikwe Gozala, Bafle Gozala, Ampli et Zara, et était Vous-même, je dirigeais le groupe d'adoration. Moi-même, je devais me battre, aller louer, louer les, les bafles, louer l'ampli, venir, tout ça là. C'est ça que je faisais à l'église. C'est ce qu'à cause de ce qu'il fait. Cette prière là a déclenché une parole du Seigneur. Vous connaissez ce témoignage. Je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le sein maternel. Je t'ai prédestiné à être prophète des nations. Là, je ne comprenais pas encore. Et puis il dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je serai avec toi pour te délivrer. Mais pour que cette parole sorte, il fallait que quelqu'un rappelle le souvenir de dieux je ne devais pas en parler aujourd'hui, mais comme c'est venu. donc Dieu nous récompense à sa manière et au moment où il veut. Toi, ne dit pas Seigneur, comme aujourd'hui. Je, je vous ai parlé de ce, de ce pasteur-là, ancien étudiant, qui dit que quand les prédicateurs... Des fois aussi, il y a des, il y a des, des prédicateurs qui, qui induisent les gens en erreur. Il y a l'onction de multiplication ici. Ça qu'on ça. On reçoit mille étudiants à Betty Machine. Mille. Aux salons m'amébélé. à Dieu. Dieu donne quand il veut. Comme il veut. Toi tu peux donner l'argent. Lui te donne autre chose. Amen. J'aimerais que nous comprenions cela pour que quelqu'un ne dise pas que nous n'ambazarananyonga. Nous n'ambazarananyonga nous te. Peut-être que nous sommes essayé à foutre, Dieu nous a envoyé à foutre l'agronaspe. Amen. Il y a des combats qui surgissent dans notre vie, toi ni vu ni connu. Tu dors, tu ronfles, tu ne sais pas qu'autour de toi c'était une guerre terrible. Mais à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu fais pour le Seigneur. Et puis tu, tu te réveilles le matin. Et même des fois, le Seigneur vient te montrer l'image d'un combat un an après. Tu dors, tu rêves qu'on qu te poursuit avec colère Et puis quand tu te réveilles là Tu appelles Au oh, nom de Jésus Oh, et ça rappelle et ça me dit ça. <rire> Dieu n'est pas ingrat Dieu n'est pas ingrat Et Dieu ne reste avec la dette de personne quand nous faisons quelque chose pour Dieu, c'est vrai. Mais le roi Nza, malalarana mutute. d'une manière ou d'une autre, il te les rendra. Quand tu n'as pas encore vu, dis comme Ézéchias Seigneur, souviens-toi. Amen. Seigneur, souviens-toi. Nous avons dit, pendant cette semaine, quelqu'un va dire au Seigneur, souviens-toi. Amen. Souviens-toi de moi Souviens-toi de ce que je fais pour toi Malheureusement, il y a des gens qui n'ont rien Qu'ils font, il n'y a rien Même quand on dit Acheter payé pour les colonnes Toi, tu n'as rien ici Quand on dit opération tôle, tu n'as rien C'est-à-dire que lorsque Dieu regarde Les temples de la borne de Kinkanda Il n'y a rien de toile Je l'ai dit hier, surtout ceux qui bâtissent pour Dieu. Le Seigneur a un regard particulier. David n'avait qu'une intention. Bon, vous n'y voit intention. Ma prière est que tous ceux qui soutiennent cette œuvre les bénissent scandaleusement. Vous savez, les gens, ceux qui ne maîtrisent pas, ils concluent forcément que c'est le fétiche. Mais c'est bien comme ça dans la vie qu'il y ait des choses de toi que les gens ne maîtrisent pas. Il ne faut pas que tout dans ta vie soit explicable. Il faudrait qu'il y ait des éléments inexplicables. Les gens regardent et disent « Non, non, non, ça nous ne comprenons pas. Ici, là, ça va. Là, jusque là, nous voyons qu'il a commencé ici, c'est parce qu'il a fait ceci. Mais là, pour quitter de là jusque là, on ne comprend pas. Oui, vous ne comprenez pas parce que c'est le doigt de Dieu. Vous ne parviendrez pas à tout expliquer de ma vie. Il y aura toujours quelque chose que vous n'expliquerez pas, parce que cela relève du domaine de Dieu. C'est le miracle de Dieu dans ma vie. C'est le miracle de Dieu dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin qu'il y ait des choses comme ça. Attention à l'homme qui est acquis, Le pasteur, il y a un mot, il y a un mot, ça va très bien, il y a un mot, il a un Ce n'est pas besoin que vous vous compreniez, mais moi je comprends, avec Dieu nous comprenons. Même si les voisins ne comprennent pas vraiment, les voisins ne comprennent pas, il y a un mot, mais il n'y a rien d'éteint pas. Il n'y a pas, il n'y a rien Oui voisins, attendez, vous comprenez, vous avez un problème, il y a un dans le secret entre moi et mon Dieu, tu es banni. Il y a des moments où la cause est entendue. Au travail, on sait que tel que les choses se présentent là, du reste, Babiki, l'être a déjà siacom, siacomagil être. Tika Liga, Batina, Azokende, Banda Banda, Le Seigneur. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Nous Toutes les dettes, il les paye. Ainsi, ma prière est que cette semaine, Dieu te paye. Je ne sais de quelle manière, mais que Dieu te paye. Oh! Même lorsque les hommes ne reconnaissent pas tes mérites. Tu n'as pas besoin que les hommes reconnaissent tes mérites et te jettent des fleurs. Qu'ils ne les reconnaissent pas, ce n'est pas ton problème. Dieu voit. Le Seigneur qui voit dans le secret, il me payera. Maman, ma prière est que Dieu te paye. Samba au fouta. Père au A fouti déjà. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Pendant que moi je pense tel aspect, lui qui connaît toutes choses, il sait que son besoin, ce n'est pas l'argent besoin. à famille, a besoin de la Amen. Si on famille, a pas si pour émerger. Il sait comment il nous le rend. Il sait. C'est lui qui décide Du moment Et c'est lui qui décide de la manière Toi ne dis pas Seigneur Comme j'ai fait ceci, toi tu vas faire comme ça Non, lui il sait ce qu'il fait Il ne fera pas selon tes envies Il fera selon Tes besoins Amen Je crois jeudi ou vendredi Nous toucherons à ces récompenses terrestres les récompenses de Dieu commencent sur la terre et nous suivent jusqu'au ciel il n'y a pas une liste pour dire que pour tel acte la récompense est sur la terre pour tel autre acte la récompense est au ciel Non, c'est lui qui décide de quand, de où, de comment il y a des récompenses que nous recevons sur la terre. Et il y a des récompenses qui sont mises dans notre compte au ciel. Amen. Matthieu 25, 31 à 33 dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Amen. Lorsque le Seigneur sera sur son trône de gloire, il distribuera les récompenses. Il distribuera des récompenses. Et, comme nous l'avons dit, il y a des récompenses qui sont pour la terre, que nous recevons sur la terre, que nous recevons de notre vivant. Il y a, comme nous en parlerons, je ne sais plus euh, la, la répartition des jours parce que ma planification est bouleversée, il y a des récompenses que nous-mêmes nous recevons sur la terre, il y a des récompenses qui se lèguent. Amen. Je, je, je l'ai effleuré un peu hier. C'est-à-dire que mes enfants bénéficient d'un bienfait, non pas à cause de ce qu'eux ont fait, mais à cause de ce que moi, leur père, j'ai fait. C'est ce qui est bien avec Dieu. À cause d'Abraham, Dieu retient sa colère sur Israël. À cause de David, Dieu retient sa colère sur Israël. Le Dieu de l'Alliance est fidèle. Amen. Le Dieu de l'Alliance est fidèle. Mon Dieu, je peux le léguer à mes enfants. Je prête alliance avec lui. Mes enfants après moi bénéficient des reliques de cette alliance. La Bible dit qu'il fait grâce jusqu'à la millième génération. Il y a donc des, des récompenses sur la terre comme il y a des récompenses au ciel. Et certains pensent que pendant le règne du, du millénium, vous avez déjà été enseigné sur, sur les événements du temps du temps de la fin, pendant le, le règne du millénium où nous, les enfants des dieux, qui, qui resteront enfants de dieux jusqu'à l'avènement du Christ, et monteront dans les airs pour célébrer les noces de l'agneau avec lui, lorsque nous reviendrons sur terre pour régner avec le Christ il nous donnera des parcelles d'autorité C'est selon certaines, certaines compréhensions c'est aussi à cette période là nous en, par, nous en parlerons que, que ces, ces récompenses liées à l'éternité commenceront à se manifester. Que seront donc ces, ces récompenses du, du futur Apocalypse 2, 26-27 « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. J'aimerais que nous retenions ce passage parce que nous reviendrons sur cela à la fin. Yeah. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations... »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 il les pétra Avec une verge de fer Là il ne s'agit pas de Jésus Il s'agit de qui Donc c'est à dire que Dans le règne du millénium, Nous aurons l'autorité Mais ce n'est pas tout le monde qui aura l'autorité C'est ça le problème Le problème c'est ça Les récompenses seront donc D'avoir du pouvoir L'autorité sur les nations et lorsque nous, nous lisons la parabole des talents Je suis en train d'aller vite Je sens que je suis déjà en retard Lorsque nous lisons la parabole des talents C'est comme cela que j'ai dit que certains pensent Que ça sera peut-être le gouvernement d'une ville Dans la parabole des talents Jésus dit qu'un euh, maître devait aller euh, en voyage Il donne des talents à ses ouvriers L'un a reçu cinq L'autre en a reçu deux Et un autre en a reçu un N'est-ce pas il part, il les laisse les fructifier. Lorsqu'il revient, il demande des comptes, parce qu'il demandera des comptes. Lorsqu'il revient, il demande des comptes et il donne des récompenses. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Le verset 17, il dit, il lui dit, il dit à celui qui avait cinq, qui a multiplié pour en avoir dix. C'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu des choses, reçois le gouvernement de dix villes. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'il y a des récompenses que nous recevrons dans le millénium qui dépendent de ce que nous aurons fait sur terre. Nous ne recevrons pas les mêmes récompenses. Il n'y a pas de récompenses universelle. Chacun recevra selon ses œuvres. N'est-ce pas Ceux qui seront sauvés, du moins, ma prière est que tous ceux que nous sommes ici, nous soyons sauvés. Malheureusement, ça ne dépend pas de votre pasteur. Au côté la Pasteur, côté la nous expliquer, volonté, Mais nous dit vous nous nous nous Ce que nous recevons Ce que nous serons Pendant le règne des mille ans Dépend en grande partie De ce que nous faisons sur terre Nous recevons des couronnes Qui, qui sont des gages d'autorité Car la couronne représente la royauté, l'autorité N'est-ce pas Donc nous, ce que nous recevons, l'importance de ce que nous recevrons dépendra en grande partie de ce que nous sommes. S'agissant des couronnes, la Bible cite un, un certain nombre, un certain nombre de, de couronnes. Nous en avons retenu quelques-unes. La Bible parle par exemple de la couronne incorruptible, incorruptible. 25. Tous ceux qui combattent S'imposent toute espèce d'abstinence Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible Cette couronne est donnée à ceux qui font preuve de persévérance de Tempérance et de maîtrise de soi dans leur vie chrétienne Ceux qui s'imposent une série d'abstinences à cause de l'Évangile. Il pouvait faire comme les autres, mais il ne le fait pas. Tout le monde est en train de détourner dans, dans l'entreprise pour vivre. vivre salaire. Mais lui accepte de ne pas avoir cet argent-là pour qu'il garde son identité chrétienne. Tous les jeunes filles dans l'auditoire, se prostituent avec les professeurs. Surtout dans Mais toi, tu acceptes. Ceux qui ont bandé là, Mais je ne veux pas me corrompre. Ceux qui s'imposent... Ces sortes d'abstinences reçoivent la couronne incorruptible Ils n'ont pas corrompu leur nature, leur identité chrétienne Amen Ils n'ont pas corrompu leur identité chrétienne Ils s'est imposé une certaine discipline Parce qu'il sait qu'il vise une couronne Laisse-moi te dire que l'essentiel, ce n'est pas seulement d'être sauvé. Vous savez, dans, dans l'olympisme, il y a l'un des, des pères du mouvement olympique euh, qu'on appelle Pierre de Coubertin. Les sportifs savent, n'est-ce pas quelle, quelle était la devise de Pierre de Coubertin ah, Il n'y a pas beaucoup de gens cultivés ici, pardonnez-moi. Pierre de Coubertin a dit, par rapport aux Jeux olympiques, aux compétitions, il dit, l'essentiel est de participer. Vous n'avez jamais entendu ça Ah oui, bah, il n'y a pas Pierre de Coubertin. Centre évangélique, tout ça fait ça. En forme. Quelqu'un dirait, l'essentiel est que je sois sauvé. Non, nous, nous serons sauvés. Mais après le salut, au-delà du salut, il y a des couronnes. Il y a des gens qui seront sauvés, yénaïé. On dit 1 Corinthiens 3,15. On pouvait remonter avant, mais on n'a pas le temps. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc quand on sera sauvé, Thomas va nous la couronne, nous couronne il est sauvé, mais mon coco. Les couronnes ne se gagnent pas au ciel. Les couronnes se gagnent sur la terre. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut refuser. Parce que je ne veux pas ternir ma couronne. Je ne veux pas perdre ma récompense. Mais on a nous son et puis c'est à la fin là, comme ça là, que je vais corrompre ma couronne. Que le Seigneur m'en Que le Seigneur m'en Cette couronne est donc donnée à ceux qui font preuve de persévérance, de tempérance, de maîtrise de soi dans la vie chrétienne. Ceux qui restent fermes. Dans Philippiens 4, 1, Paul dit, c'est pourquoi mes bien-aimés. Et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Demeurons fermes. En dépit des sollicitations de l'ennemi, en dépit des propositions à nous écarter de la voie de Dieu. L'ennemi nous propose à tout moment. Il y a, il y a des offres, certaines, certaines offres qui semblent être alléchantes, qui semblent être avantageuses, mais qui ternissent notre couronne. C'est ma prière de chaque jour et c'est ma prière pour cette semaine. Seigneur, que je ne pose pas des actes qui me feront perdre ma couronne. Je veux persévérer jusqu'au bout. Je veux rester ferme. Parce que je m'attends à une couronne. Parce que je m'attends à une couronne. Une autre couronne, nous n'avons pas le temps. Une autre couronne, c'est la couronne de justice. De Timothée 4, 8 dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice est donnée à ceux qui finissent leur vie avec succès, à des personnes qui ont été fidèles à Dieu. Ils peuvent dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course avec fidélité. Comme nous le dirons plus tard Il ne suffit pas de commencer Mais il faudrait achever C'est que vous avez commencé à aller jusqu'au bout Gardez votre justice Et Dieu le juste juge vous donnera la couronne de justice La couronne réservée aux justes. Une autre couronne c'est la couronne de vie Jacques 1.12 dit Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne réservée à ceux qui endurent la tentation, la persécution, la tribulation. Il est de plus en plus difficile dans le contexte dans lequel nous sommes, de vivre réellement en tant que chrétien. Je supporte. Tu n'es pas la seule personne à être soumise à ce genre de choses. Il y a d'autres qui sont aussi soumis à cela, qui résistent. S'ils peuvent résister, alors toi aussi, tu peux résister. Ne dis pas que c'était plus fort que toi. Tu peux résister, alors résiste. Tu peux résister, résiste. Une autre couronne, c'est la couronne de gloire, 1 Pierre 5,4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Et c'est une couronne réservée à ceux qui enseignent, ceux qui pèsent les troupeaux et qui le font fidèlement. avez été appelé à diriger, à gérer quelques autres dans le Seigneur, faites-le avec fidélité. Le Seigneur qui voit vous le rendra. Tu es, je ne sais pas, responsable de département, responsable à un niveau ou un autre à l'église. Travaille fidèlement, nous en parlerons. Travaille fidèlement. Tu ne travailles pas pour le pasteur. Tu travailles pour Dieu et tu travailles pour ton compte. Amen. Personne à l'église ne travaille pour le pasteur, parce que même le pasteur lui aussi travaille pour Dieu. Nous tous, nous venons chercher des couronnes. Si toi tu penses que quand tu église c'est le pasteur que tu es en train de négliger, c'est ta couronne que tu es en train de négliger. C'est ta couronne que tu es en train de négliger. Comme nous l'avons dit, les couronnes que nous recevrons marqueront l'autorité sur les nations. Certains seront comme de petits rois dans, dans le règne du millénaire. Et il y a une autre forme de récompense. En tout cas, c'est quand je lisais, j'étais émerveillé. Vous savez, nous lisons la Bible. Deux fois parce que ce n'est pas ce que tu cherches, tu ne vois pas, mais lorsque tu, tu, tu la lis dans, dans cette optique-là, euh, franchement, moi personnellement, c'est quand je préparé ce séminaire que j'ai découvert cette autre chose. Dans 1 Corinthiens 15, 40 à 42, il est dit ceci Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Amen. Pour tous ceux qui seront ressuscités ou qui seront changés, Paul dit nous serons tous changés. Mais bien aimé, ce que j'ai compris dans ce passage, c'est que nous ne prierons pas tous de la même manière. Et ça, il y a Donc, il y aura certains qui auront l'éclat du soleil, il y aura d'autres qui auront l'éclat de la lune, il y aura d'autres qui auront l'éclat des étoiles. Même parmi les étoiles, il n'y a pas les mêmes éclats. Bien-aimé, tu ne peux pas te tenir là, en train de regarder le, de regarder le soleil en plein midi. N'est-ce pas? Je sais que dans l'école où j'ai étudié, j'ai fait l'école secondaire, on avait un disciplinaire comme punition qui donnait des fois il dit je vais te faire regarder le soleil mais la lune nous pouvons la regarder pourtant la lune aussi a l'éclat il y a brillance et brillance c'est pourquoi notre brillance nous la préparons maintenant je veux que Jésus Christ reviendra dans sa gloire que je prie Que j'ai la brillance du soleil. Pareil à Moïse quand il revenait de la montagne, de la présence de Dieu. Son visage rayonnait. La Bible dit que le peuple n'arrivait pas à le regarder. Et il lui disait, Moïse, mets le voile parce que nous n'arrivons pas à te regarder. Que ce soit au ciel, même sur la terre, il y a des différences, de brillance. Il y a enfant des dieux et enfants des dieux. Il y a enfant de Dieu tiède. Il y a enfant de Dieu chaud. Il y a enfant de Dieu chaud, bouillant. Lui n'a pas besoin de craindre l'essentiel parce que les sorciers les craignent. Ils ne peuvent pas s'approcher parce qu'ils dégagent la chaleur. Seigneur, je ne veux pas être tiède. Je ne veux pas être simplement chaud. Je veux être bouillant. C'est pourquoi tu multiplies les prières. Il suffit seulement que tu apprennes que non, la trois non pas parce que tu aimes le Seigneur, tu veux prier la nuit, mais parce que tu as peur. La peur n'est pas une bonne motivation de prier. La bonne motivation de prier, c'est la foi. Il suffit que tu entendes quelque chose bouger la nuit et puis courir. qui est c'est qui calibre 12. Les prières inspirées par la peur Mais celui qui est sûr de lui Il sait qu'il n'est pas tiède Il sait qu'il n'est pas seulement chaud Il sait qu'il est bouillant Il sait qu'il peut dormir Mais pendant même qu'il dort Il est puissant Sa puissance ne dépend pas du moment où il est debout pour prier. Même quand il ronfle là, il est puissant. Il ne fera pas des prières inspirées par la peur. Il fait des prières confiantes. Il n'a même pas besoin de trembler. Seigneur, je te bénis parce que tu as fait de moi un homme, une femme puissante. Seigneur, toute personne... Qui ose s'attaquer à moi son sort est déjà scellé Mais il y a des prières que nous faisons Ça c'est une parenthèse hein? Il y a des prières que nous faisons Des fois, il y a que prières que nous faisons vous y N'ozana niongo muto te baoko kangate donc saozana niongo baoko kayo donc là tu es en train de confesser que mukolo saozana niongo muto yo saozana niongo na ealiayo n'azala na niongo n'azala niongo te sao yena muto o kutanzambe nanga zote le mayenda o kimisa yo parce que ma Bible dit que si l'ennemi se lève comme un fleuve L'esprit de l'éternel Ce n'est pas moi L'esprit de l'éternel Le mettra en fuite Est-ce que les chrétiens comprennent ça Que même lorsque moi je dors L'esprit de l'éternel ne dort pas ce qui esprit à la Moussi Opo Sambela, la Mouka Sambela, mais quand la Mouka Té Ossambela, parce qu'on y a un qui, est non qu'il se lève comme un fleuve. Mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fouine. Dans ce livre, il lingala. a un livre, Donc pour te dire qu'il y a brillance, et brillance. Ne sois pas tiède. ne sois voisin, tiède Ça Ne sois pas tiède. Bon, wapi maman ma tiède, tiède suis là, ma voisine. lingala tiède sois chaud bouillant. Celui qui te touche, Un jour j'entrais, je ne je sais plus, c'était à Kinshasa ou si j'étais dans un taxi et puis quelqu'un. Non, à Kinshasa. J'étais dans un taxi et puis une femme entre. Et puis dès qu'elle entre, me dis, papa, osa pasteur. Vous savez, il y a des gens, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin qu'on salait l'eau au poitines et l'eau flèche. M'soua Zana moutou na yé akana, aouto sa la flèche na yé si kalina mekana nous serais C'est pourquoi tu osobi ma robi ma pam batte, bima blende. Maman, mon nini, tena tunika, c'est très bien. Sois chaud bouillant. Ça va t'épargner certaines prières que tu fais. Ma prière à Roubam. Il y a une protection, il y protection. Il y a une protection. Il y a une protection. Il y a une protection. Il y a une protection. Il y a une protection. Il y Il y aura donc des niveaux de prière qui dépendront de ce que nous aurons fait avec le Seigneur ici sur terre. Tous n'auront pas la même brillance ce que nous voulons retenir parce que nous chutons c'est que toutes ces couronnes le point commun on parle de persévérance de ceux qui retiennent jusqu'au bout ne pas être chrétien un temps ne pas être chrétien une saison ne pas être enfant de Dieu une année Si nous, nous revenons trois ans après On nous montre les images de ce séminaire On verra que certains vont disparaître Non pas qu'ils ne seront plus dans la ville Ils seront dans la ville Mais ils ne seront plus enfants de Dieu La couronne est réservée à ceux qui persévèrent jusqu'au bout Ce ne sera jamais facile il y aura des situations difficiles Qui peuvent te, te conduire à perdre la foi Tu sens que le vent souffle Violemment Et que tu n'as même plus la force De tenir Mais heureusement Que nous avons le Seigneur qui nous soutient Qui nous tend la main Jusqu'au bout Allez jusqu'au bout Que je ne perde pas Ma récompense, que je ne perde pas ma couronne. Que je ne perde pas l'espérance, que je ne perde pas la foi. Nabungi Nangate. Nabu est-ce que quelqu'un peut s'élever avec moi et dire Seigneur je ne veux pas je ne veux pas être de ceux qui abandonnent pour perdre leur récompense je ne veux pas être de ceux qui abandonnent pour perdre leur récompense nous ne sommes pas de ceux qui se, se perdre. nous ne sommes pas de ceux qui se perdre. nous ne sommes pas de ceux qui se